Alors aujourd'hui on va jouer un peu à la science-fiction Voici le projecteur Sony Xperia Touch Qui permet de faire comme un smartphone, comme une tablette Mais sans avoir besoin d'écran C'est un projecteur qui projette l'image directement sur une surface comme une table que ce soit un peu lisse Et ensuite on peut jouer avec avec les doigts, il nous reconnaît Alors là j'ai fait une petite application, on se croirait dans un film on peut jouer là avec le globe, c'est rigolote. Puis ici on a des exemples de cartes, c'est des cartes historiques, alors là je peux bouger directement. Alors là hop, on l'affiche en grand, Puis on peut même zoomer et aller naviguer. Donc c'est un peu comme dans un film. Je pense que ça ça a de l'avenir comme moyen. Là c'est écrit en chinois. C'est une carte occidentale, mais faite en Chine. En 1602. C'est très réactif, ça tient bien. Alors ici on peut voir des applications sympas, comme la météo par exemple. Là je peux avoir l'animation radar pour voir tous les orages qui arrivent C'est fou hein moi ça me fait penser vraiment à un film quoi <rire> Alors pour écrire, le clavier est un peu grand par rapport à mes pauvres doigts c'est vrai que si on améliore tout ça, ce sera peut-être un peu mieux dans le futur on peut imaginer que ce soit un peu plus adapté quand ce genre d'appareils de... deviendront plus courants Peut-être même imaginer qu'on les mette sur les doigts, sur les mes bras, une espèce de montre. Après il y a les poils qui gênent. Alors euh, si j'essaie de taper... Donc il euh, y a tous les navigateurs web comme il faut. On voit que la couleur n'est pas toujours super géniale, donc c'est un projecteur laser. C'est réactif quand même. Hein. Puis, ça marche comme un peu un smartphone, mais large quoi. Donc tout va bien, ici on n'a même pas besoin de développer quelque chose de spécial, c'est taille euh, ordinateur presque. Et voilà une jolie petite carte intéressante date de 1508 alors ici on y voit l'Antarctique c'est étonnant et il y a même des maisons comme on voit ailleurs dans le monde donc apparemment il y avait des villes en Antarctique voilà, alors là on a fait un petit tour du futur de ce qui pourrait nous arriver dans l'informatique bientôt on met à jour ce petit projecteur -là.